à roue à Manche, c'est un, euh, un instrument très ancien, c'est le Xe siècle. Euh, c'était en fait refait par un luthier qui, euh, qui s'appelle Philippe Berne, qui est, qui est à Anonais, enfin à côté de Annonay et qui a, qui a eu l'idée de, de refabriquer ces instruments. En fait il a eu l'idée de fabriquer cet instrument et après il a trouvé euh, que c'était un instrument existant déjà et euh, donc au Moyen-Âge et, euh, et, euh, et qui est donc l'ancêtre de la bielle à la roue telle qu'on la connaît. Côté orgue de barbarie, bah, de toute façon, le, le fait que ça tourne et que ce côté mécanique, quoi. Euh, Après, c'est finalement le, la roue, la roue qui, est, qui actionne sur les cordes. C'est comme un archer d'un violon, mais euh, donc circulaire, qui tourne et qui frotte sur les cordes comme, comme l'archer fait, le fait sur le violon.